Bienvenue sur ma chaîne de Yodacorp. Et oui, aujourd'hui, j'ai la voix un peu cassée. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un unboxing du joystick. Unboxing du... de l'artcard la stick. Qui fonctionne pour... PS4, Xbox, Xbox One. PS3, PC, et à mon avis sur une Recalbox avec un Raspberry, mais ça sera donc à tester. Voyons voir à l'intérieur, un carton, un adaptateur USB le manuel d'utilisation. Apparemment, on peut reconfigurer peut-être certaines touches. Donc le câble avec le câble USB, l'adaptateur ou peut-être autre chose, peut-être le secteur, peut-être, peut-être. Donc la partie est assez agréable au toucher, un antidérapant, des ventouses euh, qui permettent de le coller directement alors ce qui est dommage hein, c'est que ça c'est juste fixé comme ceci mais bon hop les boutons ont l'air d'être assez, euh, assez agréables. et il y a la possibilité donc euh, d'avoir le auto combo home share view option menu c1 c2 Ça m'a l'air d'être assez solide. Et les ventouses ont l'air d'être relativement assez correctes. Conclusion de ce joystick. Ce joystick se révélera particulièrement intéressant si vous faites des jeux de combat style Tekken, Street Fighter ou d'autres jeux de combat à peu près dans le même style. Laissez-moi dans les commentaires si vous préférez ce genre de produit ou si vous préférez un autre Justy. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications sur les futures vidéos qui vont sortir. Sur ce, ciao